Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mot qu'on utilise beaucoup en français québécois ou canadien euh, pour parler des gens. On dit « le monde ». Bien sûr, « le monde », ça veut dire « les gens » dans les expressions comme « tout le monde », mais on le dit beaucoup plus au Québec. Et on va dire, par exemple, « il y a gros de monde », ça veut dire « il y a beaucoup de gens ». Euh, dans la vidéo « 5 raisons d'aimer la Bulgarie », je dis que la raison numéro 1 pour laquelle j'aime la Bulgarie, c'est « le monde ». Donc, ça veut dire les gens. Et je dis aussi que le dimanche, les parcs sont pleins de monde. Ça veut dire les parcs sont pleins de gens. Et je dis les parcs sont pleins de monde. Donc, voilà, le monde, ça veut dire les gens. C'est tout.